bonjour à tous donc euh, dans cette vidéo je vais parler de la sanctification euh, à travers cette fiche euh, sachant que je, je pense en refaire d'autres vidéos sur ce sujet parce que c'est vraiment euh, la question de la sanctification c'est vraiment euh, le, le plus important dans la vie euh, voilà donc euh, on m'a donné cette fiche euh, à la sortie d'une retraite et je pense que ça peut vous aider euh, à mettre certaines choses au clair, sachant que la vie de prière se divise en quatre dimensions, donc la prière, la pénitence, euh, l'étude de la foi et la vie apostolique. Euh, donc, par exemple, donc pour la vie de prière, effectivement on doit prier le matin, le soir, mais en fait Saint Paul nous dit qu'il faut prier sans cesse, euh, donc moi par exemple je prie 30 minutes au petit déjeuner, enfin, pendant que je prends le petit déjeuner et je prie tous les soirs le chapelet c'est une recommandation de Notre-Dame euh, de prier le chapelet tout, tous les jours elle l'a répété à Fatima à, à Lourdes dans beaucoup de ses apparitions en fait. et si possible le prier en latin parce que le diable a, a horreur du latin et je pense que les prières sont plus efficaces en latin. Donc si possible, euh, apprenez vos prières euh, en latin. Euh, alors moi, pour le chapelet, j'utilise un, un sacramental. Euh, ce sont le, le sanctuaire du euh, Saint-Amour Saint qui, qui, le, qui le vend. C'est un chapelet spécial pour lutter contre l'avortement. Chaque euh, « Je vous salue Marie ». Prie avec le cœur, sauve un enfant de l'avortement. Sinon, je prie aussi le chapelet du très précieux sang, où il y a de, de, de grandes grâces. Je prie aussi le chapelet des, des, du cœur affligé, ça me prend une heure et demie en tout. Euh, donc, euh, j'ai pris la résolution euh, aussi de, de prier le chapelet à la miséricorde divine, qui est vraiment un chapelet spécial pour notre temps, et là aussi il y a de, de grandes grâces. Je vous donnerai de, de plus amples détails euh, euh, dans, dans, en bas de la vidéo ou alors euh, dans une autre vidéo. Mais par exemple, euh, chaque jour, il euh, y a des choses que je pourrais faire que je ne fais pas, comme par exemple réciter l'Angélus le matin, le midi et le soir, ou alors dire mes bénédicités euh, avant chaque repas et rendre grâce après chaque repas. Je, je, je n'examine pas ma conscience tous les soirs aussi. Euh, mais bon, ben, que Dieu m'en pardonne, mais à culpa. Je... Euh, donc, euh, je pense que pour l'oraison, adorer le, le Très Saint Sacrement euh, au moins une heure par semaine, c'est très bien. Et je vous ai parlé d'une petite méthode, donc la méthode que j'utilise pour l'adoration, c'est, euh, donc, la première étape, c'est de se mettre en présence de Dieu, on peut lui offrir euh, sa journée, euh, même ses, ses souffrances, euh, ensuite c'est euh, lui dire merci, ensuite euh, lui demander pardon et prendre des résolutions. Pour justement ne plus l'offenser et la dernière étape c'est demander des grâces donc euh, on voit là qu'il y a cinq étapes euh... alors la messe le dimanche pour un catholique c'est obligatoire et je, je rappellerai simplement que c'est un péché mortel pour un catholique de ne pas aller à la, di... à la messe le dimanche sans bonne raison Voilà. Euh, sinon bah, bien sûr il faut, il faut prendre l'Eucharistie euh, le plus souvent possible donc si vous pouvez y aller le samedi ou en semaine euh, ce serait mieux parce qu'il y a des grâces, euh, il y a d'abondantes grâces pour, la, pour ceux qui communient en état de grâce, hein, justement et donc, euh, donc voilà j'y reviendrai je pense dans, dans une deuxième vidéo sur la sanctification. Euh, donc les confessions, à propos des confessions, moi je me confesse une fois par mois et je pense que c'est un minimum, même si l'Église euh, ne, ne le recommande, euh, ne recommande la confession qu'une fois par an pour, pour communier à Pâques en fait, mais je pense que une fois par mois, comme l'a dit la Gospane Medjugorje, c'est le minimum, sachant que certains docteurs de l'Église comme Saint-Alphonse de Ligaurie préconisent carrément... Euh, tous les 15 jours, voire toutes les semaines, sinon donc pour les temps forts, les récollections bon, c'est plutôt pour les pour les, pour les moines, pour, euh, pour les, donc je vous conseille de faire des pèlerinages aussi, il y, a, il y a des grâces intéressantes, je pense que pour chaque pèlerinage il y a des grâces, euh, notamment à travers les personnes que l'on rencontre, euh, Sinon on passe à la vie de pénitence, donc là aussi c'est une dimension essentielle de la vie d'un chrétien. Et je pense que, enfin, pour ma part, j'ai beaucoup de progrès à faire là-dessus. Je, je n'ai pas du tout un esprit de sacrifice, de, de mortification, de pénitence. Et pourtant Jésus a dit « si vous ne faites pénitence, vous périrez tous ». Et la Sainte Vierge à Lourdes a dit « pénitence, pénitence, pénitence, priez pour les pécheurs ». Euh, donc il y a la pénitence passive et active euh, Donc la pénitence passive finalement c'est d'accepter sa croix qui de toutes les manières a été euh, autorisée par Dieu pour notre plus grand bien toujours hein. peut-être qu'on ne le remarque pas sur le coup mais au final euh, ce sera, ça aura été pour notre bien donc c'est à nous de les accepter euh, et je crois qu'on qu'il qu faut les offrir au Seigneur euh, car les, les, les, les épreuves la souffrance est rédemptrice c'est aussi par la souffrance que nous avons été sauvés c'est par la passion du Christ que le salut de l'humanité est arrivé et donc c'est important de de pouvoir offrir euh, ces épreuves ces croix donc euh, il y a la dimension active de la pénitence. Donc euh, chaque péché appelle une réparation. Euh, et si, si nous ne réparons pas sur terre, nous le, nous le réparerons au purgatoire. Et je pense qu'il vaut mieux le, le réparer sur terre, sachant que le, les souffrances du purgatoire n'ont rien à voir avec les pires souffrances de notre terre. Donc là aussi, il faut être vigilant euh, aussi pour éviter les, les rechutes. Euh, donc, on, le, le jeûne est donc a une dimension importante aussi de la, de la vie euh, chrétienne. Le jeûne, donc, on n'est pas obligé de, de, de jeûner euh, uniquement de nourriture. On peut aussi euh, se priver de certaines choses, comme par exemple la télévision. Euh, on n'est pas non plus obligé de lire des mauvais livres ou des revues, des journaux grand public ou, ou les films hollywoodiens. Ou, la musique populaire tout ça euh, tout ça moi, je pense qu'on peut le mettre de côté en fait euh, le, le jeune on peut euh, en fait ce serait se, se priver de ce que l'on aime là ce serait plutôt un sacrifice ou faire ce que l'on n'aime pas c'est à dire euh, c'est une forme de pénitence donc ça peut être euh, là c'est à vous de voir euh, euh, ça peut être plus pas mal de choses en fait donc bien évidemment il faut faire des efforts pour euh, pour lutter contre les sept péchés capitaux donc euh, que ce soit la colère euh, etc les impatiences euh, c'est à nous d'être vigilants et on peut offrir tous ces défauts au seigneur en réparation Alors sinon pour la formation euh, chrétienne donc euh, je, vous, je ne peux que vous inviter à reprendre vos catéchismes et à lire la bible je pense que c'est la base de la base donc euh, pour se remettre dans le bain, euh, le catéchisme de Saint-Piedis est très approprié parce qu'il est très court, très clair. Il remet les idées en place. Après, bien sûr, il faudra compléter par, les, par le catéchisme de Jean-Paul II et le catéchisme du Concile de Trente. Sinon, euh, si on si n'étudie on pas, la, la, la, si on ne se forme plus, en fait, on, on risque de perdre la foi. Euh, donc, participation à des sessions, des conférences, des revues, bah oui. Il euh, y a des choses intéressantes sur Internet que j'essaye de publier euh, sur Facebook. Pour les revues, moi, je suis abonné euh, à, Civi, à la revue de Civitas et, et aux brochures de, de l'action familiale et scolaire. Mais ça, c'est parce que je suis passionné par la politique. c'est peut-être pas votre cas. Euh, sinon, pour la liturgie, j'utilise euh, le, le livret du Magnificat tous les mois. Euh, je pense que pour prier la, un peu la liturgie des heures, c'est vraiment euh, le meilleur... Euh, le meilleur euh, missel. Sinon, je suis aussi abonné à une excellente revue qui est Le sourire de Marie. Et donc, c'est une revue qui parle de, à la fois de, de, de, de politique, de prophétie, de, de, de foi aussi. Euh, essayez de, de regarder un peu le, le sourire de Marie. Alors, vie apostolique. Hein. Donc, bien évidemment, il faut remplir tous ses devoirs d'État si vous êtes chef de famille. Si, si vous avez enfin dans n'importe quelle profession il faut avoir une bonne conscience professionnelle euh, moi par exemple je suis célibataire parce que je n'ai jamais voulu d'enfant et je pense que c'est ma voie en fait donc euh, voilà je. Euh, sinon bah, pour la paroisse on, on peut aussi euh, enseigner le catéchisme pour les œuvres caritatives euh, Là aussi c'est important. Je pense qu'il faut, il faut donner au moins 10% de ses revenus. En fait, pourquoi je dis 10% Parce que c'est dans l'Ancien Testament. Euh, voilà, entre Abraham donnait 10% de, de ses tribus à, à Melchisédek. Donc essayer de donner aux pauvres que l'on croise. Dans la rue et méfiez-vous des mafias des, des pays de l'est, euh, voilà, qui posent des cartons dans le RER ou qui qui prétendent euh, être handicapés ou voilà ce sont des mafias il faut le savoir euh, ou alors méfiez-vous aussi euh, par exemple des familles syriennes qu'on peut croiser dans, dans certaines gares euh, là aussi je pense qu'elles auront euh, les allocations euh, tôt ou tard, donc euh, voilà, il vaut mieux donner euh, à ceux qu'on croise dans, dans la rue qu'on qu peut, qu peut connaître. Euh, alors méfiez-vous aussi des, des institutions mondialistes comme VVF ou Amnesty, euh, ils font partie du nouvel ordre mondial, il faut le savoir. Donc je, je parlerai du nouvel ordre mondial dans une vidéo, dans une prochaine vidéo. Méfiez-vous aussi des, des causes perverses comme le Téléthon ou Up. Euh, voilà. Et sinon, bah, œuvres sociale et politique, là c'est vraiment à vous de voir. Euh, en tout cas, je, je vais faire une vidéo aussi pour euh, euh, sur la politique. Donc euh, voilà, je vous, je vous dis à très bientôt.